Salut tout le monde, c'est Winman, contente avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, 37e jour de floraison avec Vipar Spectra. On est avec la lumière là, de Vipar Spectra XS2000. C'est le modèle. 240 watts de puissance, lumière LED naturellement. 37e jour de floraison, on a quatre plantes. Mendocino Animal Cookie, il reste, on s'en va jusqu'à 55 jours de floraison, donc 18 jours, on est à 37, là, 37 plus 18, on va atteindre notre 55e journée de floraison, j'adore ce phénotype, je le connais, ça va être la troisième fois là, que je le fais pousser. À droite, on a le triple burger. Un goût particulier, mais ce phénotype-ci, petite touche de diesel. Et le THC, là, je le trouve vraiment présent. Buzz assez fort. Donc le Buzz, c'est vraiment les terpènes avec le THC. Les cannabinoïdes au complet avec toutes les terpènes. C'est l'ensemble de l'œuvre qui fait le style du Buzz. Dans le fond, on a un gélato. Cake de Elevate Seed le gélato cake ici, là, je ne le connais pas ce phénotype là j'ai déjà fumé quelques gélato cake. des fois, là, euh, cette génétique là elle peut tirer un petit peu là, vers le raisin un peu aussi là, vers le, la, la lavande, l'ila mais il y a du potentiel j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être trouver un phénotype là qui pourrait être pas trop trop fort là, en tant que l'inalol. Hein? On sait que le raisin, la vande, euh, un peu le savon à vaisselle, l'inalol, c'est pas vraiment ma terpène préférée. Mais comme je vous ai dit, j'ai déjà fumé des gelato-cake, dont le linalol était très faible, mais il y a du potentiel, il y a du potentiel. À gauche, le coin ici, là, je, je, je, pas ceci, mais plutôt, là, on va zoomer GMO Animal Cookie. En général, là, le GMO Animal Cookie, goût terreux, et le Animal Cookie de Ripper Seed. Un petit goût de de de, de, de, de, je sais pas si c'est de Cookie ou bien de Diesel, mais... Euh... Le Animal Cookie de Ripper Seed. J'ai beaucoup de croisements là, chez Ripper Seed avec leur Animal Cookie. Et j'aime beaucoup, beaucoup les graines de cannabis de Ripper Seed. Dont le croisement, dont il y a un croisement avec Animal Cookie. Donc, 37e jour de floraison. Les feuilles sont affectées là, par les Spider Mites. Je vais vous montrer ça ici. Ce pas très très plaisant. Vous voyez les taches blanches. C'est des Spider-Mites. C'est euh, effrayant. effrayant. Donc euh, on se croise les doigts. Mais il n'y aura rien à faire. Là, quand que les buds, dans deux semaines, vont être... Euh, commencer à être à pleine maturité, dont le Mendocino Animal Cookie dans deux semaines, non plutôt, dans 18 jours. Donc deux semaines, c'est 14 jours. Dans deux semaines et demie, je ne penserais pas là, que le Mendocino Animal Cookie soit trop affecté. Je ne penserais pas que les spider Mites fassent des toiles sur mes cocottes. Mais, le triple burger, c'est pas à 55 jours qu'on va le couper mais plutôt à 65, 70. On va voir à quel point il est affecté par les spider mites. S'il est vraiment trop affecté, on va être obligé de le couper un peu plus tôt. Les spider mites vont affecter les, les cocottes. Et si on enlève les toiles d'araignée avec nos doigts, on, a fait, on brise des tricômes. Nos doigts vont sentir très très bon, très très fort, mais nos cocottes vont être vraiment affectées. Tout le goût va être sur nos doigts. Donc, euh, est-ce que ça va bien? Ça va mal à cause des spider mites. Sinon, ça va bien. On va quand même sortir quelques grammes de ça. Euh, ça, je vais le fumer. Je vais triper là-dessus. Triple burger, je vais le fumer. Gelato cake, en espérant. Là. Ben, attendez, je vais m'approcher pour le sentir. Écoutez, là, je viens de, de m'approcher du gelato cake. Et c'est pas terminé c'est vraiment loin d'être terminé. mais jusqu'à présent euh, pas, des, pas désagréable euh, pas de goût là, épicé, dégueulasse je sens pas trop la lavande lilas, raisin j'ai l'impression qu'il goûte un peu sucré donc euh, c'est sûr que sucré fruité c'est pas ce que j'aime c'est vraiment pas ce que j'aime mais on va quand même donner une chance au gelato cake. Et le GMO d'Animal Cookie, ben encore une fois, ce phénotype là n'est pas encore prêt. Euh, beaucoup moins terreux que les autres GMO Animal Cookie que j'ai déjà fait pousser. Euh, le, le Animal Cookie, le petit goût là, de cookie ou je ne sais pas trop, là, diesel, euh, très très léger. Donc, ça va être un GMO Animal Cookie, là, que j'ai jamais euh, un phénotype, peut-être, à part des autres. Et le Gelato Cake, même chose. Peut-être, là, euh, deux belles surprises vont nous, nous attendre. Donc, ça va bien. Je vais faire un zoom des cocottes. 37e journée de floraison. On a commencé à compter les jours de floraison après la sixième journée que la lumière a été en 12-12. J'attends toujours 6 jours avant de commencer à compter pour le jour 1 en floraison. J'attends que les premiers pistils là, sortent, sortent. Donc, 7 euh, jours dans une semaine. 5 euh, semaines de 7 jours, 35. Donc, il y a déjà 5 semaines de terminé. On commence la 6e semaine. Pour le GMO, pour le Mendochino Animal Cookie, pour le Mendochino Animal Cookie, on va terminer la sixième semaine, faire la septième semaine, et terminer la huitième semaine. Huit semaines fois sept jours, 56 jours de floraison. Il va être amplement terminé. On va regarder les trichomes au microscope. Il va avoir amplement de trichomes ambrés. Donc, on va zoomer ici, là, j'ai la tocake. Si vous êtes capable, sixième semaine de floraison. Essayez de baisser l'humidité là. À 50%. Moi j'ai la difficulté là à faire ça présentement. Donc euh, on voit mal ici. Ok, peut-être qu'on le trouve ça. On va baisser la lumière juste pour... Euh, OK, regardez, les feuilles sont moules, très intéressant. Donc, on va regarder ici, là, le GMO Animal Cookie. Quelque chose Donc, il reste encore beaucoup de temps, là, euh, à la floraison. Dans cette semaine-ci, là, ça va être le moment que les cocottes vont grossir. C'est mon plan préféré, le Mendo Chino Animal Cookie. C'est drôle de voir un plan prêt en 55 jours quand on a connu des plantes là, qui ont besoin de 70 jours. On prend encore un petit poil, on essaie de l'enlever. Triple burger, vraiment une plante qui est très très facile à cloner. Le triple burger, très facile à cloner. Euh, les racines là, poussent rapidement. Euh, taux de succès, 100%. Je vous le dis, vous me prenez 6 euh, boutures du triple burger. Vous trempez ça là, dans une, euh, un produit là, pour euh, aider à... Comment on dit ça, donc, à faire sortir les, les, les racines. À faire germiner. Non, pas germiner. Comment je peux dire ça? En tout cas, tu coupes 6 branches, mon homme, puis 3 euh, des racines à 100%. Alright, gang, je vous laisse là-dessus. On donne un pouce, un commentaire. Vipar Spectra XS2000. Ciao, gang.